Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la petite analyse du patch du 29 mars 2022, donc la 2.55.2 Et nous avons au programme un patch assez light, il hein. n'y a pas énormément de trucs à dire, je ferai le résumé en fin de vidéo On commence par Anubarak, Anubarak avec des changements sur des talents un petit peu moins joués J'adore Anubarak, maintenant je vais essayer de rester objectif et on va augmenter l'armure Nérobienne le niveau 1, l'armure anti-sort augmentée de 20 25 points. Alors je comprends parce que, à l'heure actuelle c'est le moins joué, généralement, enfin c'est moins joué c'est pas vrai parce que c'est les Globes le moins, le moins intéressant mais l'armure anti-sort est fort mais c'est vrai qu'on se dit bah les Scarabées suffisent, la différence entre le Z de base et les Scarabées et on, même quand il y a vraiment beaucoup de bursts en face, on voit souvent des builds Z avec les Scarabées au 1 donc pourquoi pas, pourquoi pas vraiment dire bon bah voilà, l'armure nérubienne, vous allez avoir un truc assez violent, vous allez pouvoir monter énormément avec l'armure nérubienne, puisque c'est quand même assez agréable c'est quand même assez agréable, c'est sûr maintenant c'est vrai que les, le scarabée niveau 1 il fait beaucoup de choses pour pouvoir tanker des sorts aussi, pour pouvoir embêter par exemple une liming qui va pas pouvoir lancer euh, ses missiles et ses orbes tranquillement Enfin et même au niveau, euh, au niveau des, des, des structures etc, c'est vrai que le petit scarabée qui, qui prend l'agro, c'est toujours intéressant, donc c'est un up qui se comprend même si, bon, le niveau 1 est déjà très bien, on va pas se mentir. Euh, vidéo du guide sur Anubarak. Niveau 7, la gang souterraine ou le gang la souterraine. Capacité du bouclier augmentée de 345 à 400 points, alors ça c'est assez énorme. On va pas se mentir, c'est un talent qui est moins joué à, à l'heure actuelle, donc euh, un petit 16% de up, c'est toujours, euh, toujours un plaisir. Est-ce que le talent va revenir, va ressortir En vrai, pourquoi pas, hein 400 points niveau 0, c'est quand même une très très bonne valeur. C'est un talent qui... L'intérêt c'est surtout qu'en fait vous pouvez vous escape avec votre E, vous avez votre petit bouclier et en engage ça vous évite de devoir claquer le Z instantanément. Parce que le problème c'est qu'à l'heure actuelle à Nubarak, si vous ne jouez pas gang souterraine, vous mettez un win et vous êtes quasiment obligé d'appuyer sur Z. L'ol gang souterraine peut vous permettre d'avoir votre bouclier et ensuite de temporiser avec un autre bouclier. Ça vous permet de moins être dépendant du Z. Le problème du de gang souterraine, je dirais, c'est que. Bah vous avez les deux autres qui sont très très forts. Hein. Le Scarabée niveau 7, il est très bon. Et surtout euh, aussi le, la réduction de CD sur le Z, qui quand même est vraiment vraiment très agréable. Donc c'est bien, c'est vraiment un, un, un changement qu'il fallait. Parce que c'est vrai que Gang Souterrain, bah à une époque, le build E était vraiment au-dessus. Hein. Pendant très longtemps sur Anubarak, on avait le E et c'est tout. Donc euh, il l'avait pas mal nerf. Hein. Le 4, le 7, le 16 qui a pris nerf sur nerf sur nerf et qui reste toujours ultra compétitif. Donc forcément... On remet un peu parce que bah, c'est un talent qui... qui, qui... Enfin, les, les, les talents sur le sont beaucoup plus faibles maintenant. Donc, en vrai, à voir sur le long terme. Mais je pense que c'est une bonne chose. Ça fait que les 3 niveaux 7 sont vraiment viables. Euh, c'est ce qui me manquait un petit peu. urticante niveau 13, dégâts augmenté de 80 à 90 points. Euh, honnêtement, ce talent, il est très fort. Je le trouve très très fort. Je rappelle que dans une optique de Max Burst sur Anubarak, c'est le meilleur. Hein. Anubarak, à l'heure actuelle, vous avez 3 talents au niveau 13. Un qui fait des dégâts sur la durée, la rage ardente. Un qui fait des dégâts de burst, des épines urticantes, et un autre qui fait des dégâts, ce qui fait un petit peu un entre-deux avec les dégâts d'auto-attaque. Le problème, c'est que les dégâts d'auto-attaque, ils ont tellement nerf, et c'est pas forcément le talent qu'ils avaient nerf, mais ils avaient nerf les valeurs d'auto-attaque d'Anubarak, ce qui fait que le 13 était vraiment pas terrible. Il avait été nerf involontairement, j'ai envie de dire. Du coup, on augmente le bonus aux dégâts et la durée. Donc on augmente les dégâts d'auto-attaque de 70% à 80% et durée augmenter de 3 à 4 secondes. Le problème, c'est que ça reste quand même très très dur et surtout, en fait si vous voulez du dégât sur la durée, avec un peu de burst, bah, la rage ardente est bien. Et si vous voulez du burst, bah, épinurticante. Donc, celui-là, il est un peu... Encore une fois, le problème, c'est qu'Anubarak a des valeurs d'auto-attaque qui sont vraiment pas terribles. Et il peut pas mettre des milliards d'auto-attaque, Anubarak. Hein, c'est pas... Pas, son... pas dans son kit. Anubarak, lui, il est là pour mettre du CC, emmerder un peu le monde. Mais vous pouvez pas mettre 10 milliards d'auto-attaque. Hein. Anubarak a pas le kit pour pouvoir... Euh... Ou alors, sinon, c'est... Mais dans ce cas, c'est même limite plus sur les scarabées que vraiment vos auto-attaques. Donc euh... autant. Autant jouer euh, si vous voulez des longs fights, autant jouer euh, rage ardente. Et si vous voulez burster, autant jouer Pinurticant. Et surtout que le petit up, bah, il est il est appréciable. J'avoue que j'ai pas fait les j'ai pas fait les stats. Mais euh, voilà, 12,5%, donc 13% de up. Euh, ouais, c'est fort, c'est fort. Hein. Sachant qu'Anubarak dans son kit, généralement, on essaye de one-shot un mec. Alors je dis généralement, c'est pas toujours vrai, mais.. On met un double stun, on balance la sauce. Même si le mec meurt pas, il a pris très très cher. Donc c'est vrai que les pignures synergisent extrêmement bien avec le kit d'Anubarak. Donc ça reste très bon. Et niveau 20, T-Script, dégâts sur la durée augmentée de 50 à 60 points. C'est de la merde. Le T-Script, euh, c'est de la merde. Faut surtout pas jouer ça. Hein, c'est vraiment nul. Le, le, le cocon amélioré, c'est nul à chier. Hein. Vous avez deux très bons vins sur Anubarak. Je commencerai par le. Euh, le reset de vos spells, hein, donc le retour rapide, qui est trop trop fort sur Anubarak, hein, parce que retour rapide, on a tendance à dire, ouais, c'est juste pour les, pour les contrôles, mais il faut pas oublier que vous avez aussi le double Z, du coup. Et euh, derrière, vous avez aussi le roi traître, qui est très très fort, avec armure générique, armure anti-sort aussi, on augmente l'armure anti-sort de base d'Anub, donc c'est vraiment très très fort. Johanna, Johanna, évidemment nerf, Johanna... Alors, je tiens à rappeler, parce que beaucoup de gens se disaient que Johanna c'était pété, Johanna extrêmement euh, prisée, extrêmement jouée, mais son win rate restait autour de 50%, contrairement à Regard, Regard qui était très joué et qui était à 60% de win rate. Donc Johanna, énormément présente, ce qui donne l'impression qu'elle était complètement pétée. Mais c'était, après c'est logique, hein, plus un perso est pris, plus son winrate va descendre hein, sur le papier, euh, puisque bah, tout le monde va le jouer et tout le monde va pas forcément très bien la jouer. Euh, bon, en l'occurrence Johanna, en plus, bon bah c'est un perso qui, a, qui reste limité dans son kit, donc. Ils avaient été beaucoup trop loin sur le hub des dégâts de Johanna. On nerf le E, bonus au dégâts réduit de 125% à 75%. Spoiler, le niveau 1 reste toujours le meilleur sur Johanna, hein, le, le E. C'est juste que bah c'est logique, 125% de dégâts, je sais pas ce qu'ils avaient fumé, c'était beaucoup trop. Rugissement, le talent sur le Q est nerf. Ce qui est intéressant parce qu'à l'heure actuelle, c'était plutôt le marteau béni avec... Euh avec la persistance rétinienne mais visiblement le rugissement avait un très bon win rate, visiblement sinon il l'aurait pas nerf. Donc, euh, Mais après de toute façon ça reste un, un très très bon talent sur Johanna et malgré le nerf ça reste toujours un très bon talent sur Johanna. D'ailleurs on va peut-être même un peu plus le reconsidérer vu qu'ils ont nerf le marteau béni et qu'ils nerf la persistance rétinienne. Marteau béni, réduction du temps de recharge de la technique de base diminuée de 3 à 2,5 secondes. Donc il nerf pas les dégâts, hein, il nerf juste le fait que tu l'aies vraiment tout le temps tout le temps et encore... Passer de 3 à 2,5, ça reste tout à fait OK, ça reste tout à fait correct. Euh, donc ouais, les, ces deux talents 13 restent les, le top top. Euh, c'est vraiment euh, vraiment ce qui se fait de mieux, ça, ça dépend un petit peu de la game. Si vous pouvez mettre des spell en permanence, j'avoue que le corrigissement est très fort. Maintenant l'intérêt du marteau béni, c'est que vous l'avez tout le temps avec le niveau 1. Parce que vous avez deux charges, euh, enfin, vous avez deux charges de E, donc euh, c'est plutôt pas mal. Niveau 20, le le, le coup amélioré nombre de cibles maximum touchées par la salve augmenté de 4 à 6 alors là on se dit quoi quoi quoi moi quand j'ai lu ça je fais quoi réduction du temps de recharge par éclair diminué de 2 à 1 seconde en gros en fait vous, avant il a c'était capé à 4 cibles touchées par le coup près. maintenant ça monte à 6 cibles mais le, donc 3 euh, chez vous 3 et demi le truc c'est que du coup ça réduit le temps de recharge donc si vous touchez en gros avant vous touchiez 4 mecs ça faisait 2 x 4, 8 secondes de temps de recharge sur chaque tic. Donc ça faisait 8 secondes de, so de temps de recharge récupéré sur votre coup Aujourd'hui vous pouvez monter à 6 personnes touchées mais c'est 6 x 1 donc 6 secondes de, de réduction de CD. Donc en soi c'est un nerf et les dégâts sont réduits de 68 à 50. j'ai pas fait les, les taux d'évolution sur celui-là non plus. Donc on passe sur euh, un gros nerf quand même, hein, moins, euh, moins 26,47%. Moins 26% de dégâts euh, sur le, le coup près euh, amélioré. Le coup près de base fait pas très mal. Le coup près amélioré fait très mal pour le coup, lui. Donc, euh, un nerf euh, logique. Maintenant, moi, le problème, ça reste le design que je trouve complètement débile. Je veux dire, soit, en fait ils peuvent pas avoir le cul entre deux chaises comme ça, C'est soit c'est un truc défensif, soit un truc offensif. Faire les deux ensemble c'est pas possible. C'est euh... Surtout que le pro... Enfin moi je trouve ça indécent que ça marche sur les sbires aussi, je trouve que c'est ridicule. Ça devrait marcher que sur les héros ce truc, à la limite, s'ils veulent vraiment nerf, faut que ça marche que sur les héros. Parce que bah sur Sanctuaire, tu mets ça sur le Sanctuaire, tu popes les squelettes, tout ça, tout ça, c'est complètement débile. Donc euh... Sur Sanctuaire ça reste, ça reste encore meilleur. Mais euh, Sinon sur les autres maps, oui c'est un nerf. Euh, maintenant... Le problème aussi de ce design, c'est que bah, avant le 20, tu sers à rien, et à partir du 20, bah, euh, potentiellement, euh, tu euh, fais la différence tout seul. Donc c'est vraiment un, un design absolument euh, abominable, je trouve. Enfin, vraiment, ça se voit, hein. si vous regardez des games compétitives en ce moment, quand il y a des Johanna Couperet, le perso ne sert à rien jusqu'au niveau 20, quoi. il est useless. Le problème, c'est que si tu as 2-3 niveaux de retard, bah, tu as beau arriver au niveau 20, c'est trop tard, en fait. Donc, euh, tu as... T'as les... beaucoup de cas de figure où Johanna va servir à rien. Et les rares cas de figure où ça va marcher, c'est juste ridicule. C'est ridicule et il n'y a aucun counterplay. Puisque ça marche sur les lesbires, donc le mec peut rater son coup près. Il peut faire les pires coup près du monde. C'est pas grave, ça marche en PvE. Donc euh, c'est je trouve ça vraiment abominable. Artanis. Alors ça, c'est un des points qui fâche sur euh, le, le patch. C'est équilibrage euh, vers le bas, bien entendu. Puisque guerrier offensif, Artanis. Point de vie réduit de 2525 à 2490, donc c'est pas énorme, hein, c'est pas, pas énorme du tout, mais c'est un petit changement, mais c'est quand même quelque chose euh, bah, qui va se sentir... Dans certains trades, puisqu'Artanis, les trades, c'est un peu ridicule, mais vous voyez, c'est 1,39%. C'est pas énorme. J'avais pas fait le calcul parce que ça avait l'air pas grand chose, et effectivement, c'est pas grand chose. Il faut faire attention. On se dira, c'est pas énorme, mais en fait, c'est énorme. Et au final, récupération des points de vie réduite de. Donc, ça, c'est adapté, la régène de points de vie. Bouclier réduit de 385 à 365. Ça, c'est un peu plus violent, par contre. En même temps, le shield, c'est vrai qu'il est quand même assez costaud. On a vu des cas de figure. Moins 5% du coup sur les shields. Donc, c'est pas énorme, mais c'est des petits changements. Par contre, la levée de bouclier qui up bonus à la capacité du bouclier augmenté de 75% à 80% du bouclier. Donc, il y a un up quand même sur le niveau 4 pour éviter que le niveau 4 soit trop nerf par rapport à la surcharge de bouclier. Donc, en fait, c'est pour pas que le niveau 4 soit. Donc, c'est un up ou c'est plus une stagnation. C'est pour éviter que le niveau 4 soit trop pénalisé, sachant que le levée de bouclier c'est pas le talent le plus joué. Donc, pour éviter qu'il soit pénalisé par le nerf sur le surcharge de bouclier. Donc, en soi. Euh c'est pas un nerf qui, on pourrait dire ouais ça va il faut pas gueuler pour rien mais commentaire des développeurs artanis s'est lentement emparé des titres de guerre offensif le po populaire et remportant le plus de victoires c'est pourquoi nous l'affaiblissons et ça je sais très bien ce que ça veut dire ça veut dire à bas et Artanis artani clique droit et les joueurs on n'arrive pas à le contrer n'arrive pas à l'arrêter et je sais qu'il va toujours y avoir ces débats en mode bah oui mais machin ni ni ni vous êtes condescendant vous les master, blablabla mais c'est pas une histoire de, de prendre de ou quoi que ce soit c'est juste une histoire de en fait si Artanis vous pose problème le problème c'est pas le perso c'est vous en fait donc Artanis c'est de la merde vraiment hein. à l'heure actuelle c'est un perso qui est pas terrible Artanis et je peux vous le dire en master en ce moment je me... je sais pas pourquoi il y en a plein ils se disent ouais c'est un dueliste, est trop fort Artanis et ils le piquent sur Braxis en solo ils se font marcher dessus et on perd des games juste parce que les Artanis sont débiles en fait, et, et du coup Artanis, la, la map sur laquelle il est pas trop nul, c'est B.O.E., et euh, ils sont tellement matrixés les Artanis qui jouent l'auto-attaque en PvP, alors qu'on, ce qui est intéressant sur, sur B.O.E., c'est pour le PvE, donc il y a vraiment un gros problème sur Artanis à l'heure actuelle, c'est un petit peu l'image d'un variant Twillblade, blade, on va revenir dessus après, ou euh, d'un Butcher, c'est vraiment à haut hello, bah c'est pas joué, et encore Butcher a plus de plus d'opportunités je dirais qu'Artanis, et à bas hello, c'est, enfin euh, les, encore une fois le, le plus gros counter d'Artanis et ces persos là c'est le déplacement, hein. vous faites du hit and c'est bon vous avez counter Artanis, GG, GG well play, donc euh, c'est, c'est un souci, c'est un souci, et ça, c'est pas des pas des changements. Alors, c'est pas un énorme changement, donc en soi c'est ok. S'ils avaient cassé Artanis, j'aurais pété un plomb. Là, ça va, c'est pas énorme, mais ça, ça fait peur quand même. Ça fait peur de lire ce, ces commentaires, ça fait très très peur quoi. Tral, euh, Tral qui voit ses PV augmenter. Alors, à Tral, si vous avez regardé les, les dernières compétitions, notamment les qualifiers du Master's Clash, Tral est en train de revenir à la mode, sans aucun changement. Tral est en train de revenir complètement à la mode des, chez les Wa, etc., avec Dinou. Tral revient, revient en triple mêlée notamment, euh, sur BE, parfois en, en, en solo lane, il revient, il commence à revenir et ça fait très plaisir, c'est pas un énorme changement, hein, euh, c'est pareil, c'est pas, des, pas des, des changements de dingue, mais ça fait toujours plaisir, parce que bah, Tral c'est un personnage que j'adore, voilà, 1% de PV supplémentaire, c'est rien du tout, mais euh, c'est quand même intéressant le petit up sur Tral, et surtout là le commentaire des devs est cool, Tral n'est pas loin d'être un choix compétitif, mais toutes ses configurations sont légèrement à la traîne, donc un petit up de base sur Tral, et l'élan élémentaire, c'est l'auto-attaque, réduction du temps de recharge lorsque Tral est apporté des héros, triplés au lieu de doublés, euh, Ça, je trouve que c'est pas fou. Hein. De toute façon, les améliorations sur Tral, c'est généralement les ultimes ou le flash. Donc, ce euh, talent-là, il l'avait rechangé, mais c'est pas, pas fou. Euh, on s'en fout. Ça, c est, c est, ne jouez pas ça. <rire> ne jouez pas ça, les améliorations d'ultes ou le flash. Euh, Varian, là aussi ça va faire un peu euh, grincer des dents enfin grincer des dents, moi, moi je suis tout à fait ok avec ça euh, frappe héroïque pour Varian, réduction du temps de recharge par attaque de base augmentée de 2 à 3 secondes donc évidemment en Twinblade, ça change pas grand chose parce que de toute façon en Twinblade, vous l'avez tout le temps la frappe héroïque c'est plus pour le Colossus et le Taunt qui vont bénéficier davantage de la frappe héroïque et euh, d'ailleurs un petit, petit rappel, la frappe héroïque c'est ce qui fait que Varian fait mal avec ses auto-attaques on a tendance à penser que Varian fait très mal sur ses autos par ses dégâts physiques. Mais c'est absolument pas les dégâts physiques qui font mal sur. Enfin, bien sûr que si en colossus, vu qu'il augmente ses dégâts d'auto-attaque, bien sûr ça fait mal. Mais c'est vraiment la frappe héroïque qui fait très mal. C'est le burst. Pouf, le petit burst magique là qui arrive sur les autos. Et euh, du coup, bah c'est vrai que c'est très bien pour le tank et le colossus. Gueule de lion bonus aux dégâts par cumul augmenté de 6 à 7 points. Donc ce talent est généralement plus pris en tank. Il peut jouer en colossus, mais généralement en colossus, on privilégie les globes. Euh, enfin le, le talent sur les globes. Hein, euh, pour pouvoir avoir.. Euh, des dégâts supplémentaires sur les auto-attaques vu que le Colossus augmente aussi les dégâts d'auto-attaque. Mégueule de lion ça joue en Colossus mais surtout en main tank. Donc moi voilà ouais, je, je suis très content, hein, bonus de dégâts par cumul augmenté de 6 à 7 donc c'est plutôt cool. Euh, plus de dégâts sur le A. Niveau 4 frappe du Colosse, dégâts augmentés de 160 à 185. Et ça si je ne dis pas de bêtises c'est 25% je crois, j'avais euh, j'avoue je, je confonds mais je crois que c'est 25% d'augmentation. Euh, non, 15 pour... pardon, 16% d'augmentation, j'hésite entre 15 et 25, c'est quand même important d'être précis, 16% d'augmentation de dégâts, donc 16% sur le Colossus, c'est énorme, sachant que ce genre de truc, on n'a pas l'impression, mais ça change beaucoup de choses, parce que le Colossus, le principe c'est de rentrer dedans, d'exploser un mec et de repartir, 15 pour... enfin, 16% d'augmentation sur juste le R, c'est déjà très fort hein. Mais le truc, c'est qu'en plus, la réduction d'armure, donc la vulnérabilité que vous infligez à l'adversaire, passe de 20 à 25 points. Donc ça veut dire que vous faites 5% de dégâts supplémentaires sur tout votre kit derrière. Du coup, ça veut dire que vous faites 5% de dégâts supplémentaires sur les dégâts de la frappe héroïque, sur vos auto-attaques, sur votre A, sur tout votre kit. En Colossus, généralement, vous prenez, comme je l'ai dit, l'augmentation des auto-attaques au 1, donc vous allez mettre des tatanes d'une violence... Je Beaucoup de se rendre pas compte du burst qu'a euh, bah, Varian Colossus. Hein. Et euh, le commentaire des devs, bah, le changement apporté à frappe erreur qui est une légère amélioration des configurations de Varian avec provocation aux frappes du Colosse, donc en tant ou qu Colossus, que nous aimerions voir plus souvent. Donc ça, ça veut dire que les, la plupart des Varian jouent Twinblade comme des abrutis. Euh, on me pose souvent la question euh, est-ce qu'il y a vraiment un perso qui est nul ou in injouable euh, à l'heure actuelle sur Heroes of the Storm La réponse est non. Et généralement, je réponds juste il y a Varian Twinblade. Variant Twinblade qui est beaucoup trop en dessous à l'heure actuelle euh, avec le, le changement qu'ils avaient fait il y a un an je crois sur Variant parce que justement à Bahelo euh, ça, ça fonctionnait trop bien du coup ils avaient euh, ils avaient euh, détruit le Variant Twinblade hein. contrairement à ce qu'ils ont fait sur Artanis, ils avaient détruit Variant Twinblade pour le coup et Variant Twinblade c'est vraiment de la merde vraiment vraiment de la merde et si vous aimez bien jouer Variant Twinblade mettez-vous Colossus mais déjà mettez-vous Taunt, mais aussi mettez-vous au Colossus Colossus vous allez avoir des, des des sensations qui sont extraordinaires. Hein. Vraiment, Colossus, c'est génial. Hein. Et euh, si ça marche en Twin Blade, ça marchera encore mieux en Colossus. Hein. Je, je, je, je vous le certifie. <rire> Soigneur, Alexstrasza, Don de Vie. Puis c'est très drôle à jouer Colossus en vrai. Euh, Alex et Taunt aussi d'ailleurs. Taunt, c'est honnêtement... Le Taunt d'ailleurs est celle qui fait le plus de dégâts. Pourquoi Parce que le Taunt, bah, vous êtes intuable en fait. Donc euh, Surtout en solo queue, je pense que c'est un tank qui est très très bon pour la solo queue, variane quand j'en avais ras le de jouer tant que de jouer des Anubarak et des, tout, des trucs avec des joueurs qui sont pas très bons, le Varian taunt, très très fort vraiment très fort, même si tu joues avec des gens qui sont très cons euh, tu taunt, tu, toi même tu mets des dégâts, si ça tue pas c'est pas grave genre c'est vraiment très bon Alexstraza, le don de vie, fonctionnalité supplémentaire passive, alors quand j'ai vu Alexstrasza, j'étais trop content Je suis. Dit, ça y est, enfin des trucs, je sais que reddit a beaucoup beaucoup beaucoup euh, pesé alors souvent je disais du mal de reddit euh, parfois sur mes vidéos mais reddit apporte aussi du très bon et du, du très positif, il y a eu pas mal de threads sur l'Extraza Qui étaient assez agréables Avec justement bah, des, des intentions de vouloir Faire rework le perso avec l'idée par exemple Et ça je suis totalement d'accord, avoir plus de contrôle Sur le soin du Z, par exemple bah, Si vous laissez la canalisation jusqu'au bout le soin est plus haut Mais vous pouvez péter le Z avant Pour avoir un soin un peu plus faible Mais pouvoir du coup avoir plus de, de Contrôle sur votre sort Comme ça, ça met en avant le skill du joueur Et ça je trouve ça excellent d'ailleurs le, donc quand j'ai vu à je me suis dit ah ça y est ils vont peut-être enfin prendre en compte ces, ces retours Eh ben non du coup je suis, euh, je suis un peu triste alors ils, ils prennent quand même en compte quelques retours mais peut-être que c'est juste prémisse d'un travail de, de plus longue haleine mais je trouve ça vraiment faible je trouve ça maigre pour le coup je trouve ça vraiment très maigre fonctionnalité supplémentaire passif la récupération des points de vie d'extrada est augmentée de 150% après l'utilisation d'un A alors j'ai pas vu si c'était il euh, y avait une récupération Enfin, s'il y avait un temps parce qu'il n'y a pas de temps là sur l'infobule mais je sais pas si c'est une erreur ou pas mais en tout cas le problème d'Alexstrasza, c'est que vous sacrifiez vos propres points de vie pour remonter des alliés le truc c'est que si vous soignez vous soignez vous soignez vous soignez bah, vous perdez vos points de vie en fait donc et vous forcez un z sur vous pour vous remonter donc je trouve ça génial que utiliser un a va faire en sorte que vous régénérez beaucoup plus vos points de vie pour pouvoir remonter parce que c'est petit le le problème d'Alexstrasza. si vous avez déjà joué à Alexstrasza, tu te retrouves vite à, à sacrifier des propres points de vie en plus plus tu vas à bailo plus les joueurs euh, prennent des dégâts dans le vide pour rien du coup à l'extraza est obligé de soigner et à un moment donné bah tu pètes un plomb parce que t'as plus de vie et c'est même pas que les adversaires t'ont touché c'est juste que tu dois en permanence soigner tes copains donc et, et vous allez me dire bah tu dis qu'il faut pas équilibrer pour le bas et mais, mais à l'eau ça change pas grand chose hein. donc euh, c'est vrai que c'est bien ça ça c'est très très bon c'est une excellente idée c'est excellent Niveau 16 La force d'amour fonctionnement, fonctionnement modifié donne de vie confère 10 points d'armure assassine Donc ça c'est les niveaux 16 euh, Niveau 16 d'Alexstrasza, Ils sont très bons hein. Faut pas se mentir Je sais pas pourquoi Ils ont voulu changer les, tr les 16 Les 16 sont déjà monstrueux Fonctionnement modifié, le don de vie confère 10 points d'armure à sa cible pendant 2,5 secondes. Cette technique confère 30 points d'armure quand Alexandra dispose de plus de 75% de son maximum de points de vie. Alors, avec ce changement-là, ça fait que c'est pas trop mal, mais euh, l'ancien fonctionnement était meilleur, à mon sens. Hein, euh, pouvoir euh, donner euh, de l'armure là, parce que là, le problème, c'est que les points d'armure dépendent de ton maximum de PV. C'est un truc qui fonctionne souvent sur beaucoup de soigneurs. Il y a, il y a Malfurion, par exemple, qui a ce genre de, de, de compétences. Mais je sais pas, moi, je... enfin je 10 points d'armure, c'est pas beaucoup. hein Je trouve ça vraiment pas terrible hein, pour le coup. Le A, hein. Je pense que ça, ça va être up. Hein. Parce que le truc, c'est que vous dites, bah ouais, mais c'est 30, mal gars. Ouais, mais 30, si t'as 75% de ton maximum de points de vie. Vu que tu appuies sur A, tu vas le faire une fois, ensuite, boum, tu seras plus... Euh, tu vas prendre un peu de dégâts ou quoi que ce soit, tu seras plus à 75%. Donc, euh, je suis pas fan. Je suis pas fan. Et je pense qu'à l'extraza, les up, c'est surtout sur le, le perso de base qu'il faut le mettre, euh, que soit dans les passifs comme ça, le Z, le contrôle du Z, le E... Et le dragon, parce que le problème à l'extraza, c'est qu'à l'heure actuelle, en forme de dragon, l'extraza est l'un des meilleurs supports du jeu. Le problème, c'est que quand n'a pas le dragon, bah, c'est un des pires supports du jeu. Donc, euh, il faut essayer de trouver un juste milieu. Et le problème, c'est surtout qu'on on buff les deux autres. Alors, le 16 sur le Z est cool, hein, durée du bouclier augmentée de 3 à 6 secondes, très très fort. On double la durée du shield, qui est plutôt bonne. Hein, quand vous restez dans le Z, ça va vous mettre un, un gros gros shield. Et maîtrise draconienne, alors ça, j'ai pas compris, hein, c'est le meilleur talent d'Alexstraza. Ils ont nerf, nerf, nerf, nerf, nerf, nerf, nerf. Augmente les soins des attaques de base de Reine Dragon soit 50% Alors doucement doucement ça ne synergise pas avec le flamme Ancestral 20 En tout cas j'en suis quasiment certain C'est juste le soin que vous donnez aux alliés C'est pas votre soin sur votre E C'est les soins sur les alliés Donc ça c'est cool euh, En dragon du coup vos soins sont un mille... Donc spoiler un hein, maîtrise dragonienne C'était déjà le meilleur talent d'Extrasa. C'est toujours le meilleur talent d'Alexstrasza et c'est encore meilleur. Euh, donc des soins supplémentaires de 50%, euh, sur les, c du, c on va pas cracher dessus, hein, c'est toujours très fort. Euh, donc Alexstrasza est habituellement le héros avec le plus faible taux de victoire parmi nos soigneurs, donc ils en non conscience. Nous augmentons la récupération de ses points de vie de base afin de garder la meilleure santé qu'auparavant lorsqu'elle sacrifie ses points de vie. En outre, nous offrons un peu de peps à ses talents de niveau 16. Ça, ça sous-entend probablement qu'il y a un travail de longue haleine qui, qui va être fait sur Alexstrasza parce que c'est vrai que. C'est frustrant à l'extrata comme perso. Hein. Des fois, tu t'as vraiment pas le contrôle sur tes soins. C'est vraiment terrible. Régard Il était temps Point de vie réduit de 1935 à 1900. Récupération des points de vie réduit. Donc, euh, un petit nerf sur, sur les points de vie de, de Régard. C'est pas énorme. Je crois que c'est 2%, un truc comme ça, ou 5%. La purge, temps de recharge. Je crois que c'est 5%. Purge de temps de recharge augmenté de 45 à 60 secondes. Donc, ça, c'est très bien. Je comprends pas pourquoi ils l'ont pas gardé de base. Hein. La purif, elle était de 60 secondes avant. Euh, la mettre à. Enfin, c'est là qu'on se rend compte de l'aberration que c'était quand il a été rework la première fois. Il était 30 secondes, je crois, un truc comme ça. Enfin, c'est n'importe quoi. 45 à 60, donc OK. On remet la Purif à 60 secondes. Logique. Niveau 1, le totem colossal, bonus au point de vie réduit de 50% à 25%. Donc, votre Arthas de poche euh, sera moins Arthas. <rire> Ce sera plus Arthash, du coup. Mais c'est bien. Euh, ça reste très fort, hein, le E, bien sûr, même s'il est nerf. Vive Terre, le soin réduit de 200 Alors, je rappelle, c'est un talent 13 qui avait été mis au 4 sans aucun changement, donc euh... au 13 il était pas terrible le vif terre mais au 4 c'est pas dégueu, hein. c'est quand même pas dégueu, moi je suis pas très fan mais c'est pas dégueu quand même, donc il est nerf. Niveau 7, totem lié à la terre, réduction de la vitesse d'attaque portée de 30% à 25%, quand vous vous rappelez qu'à l'époque c'était 40% ou 50% de vitesse d'attaque réduite, euh, on le nerf donc on passe à 25%, ça reste très fort, hein. le totem 7 ça reste très très fort, et la purif si vous voulez une purif à 45 secondes, et eh bien réduction du temps de recharge de la purge augmentée de 10 à 15%. 15 secondes il devrait refaire le fonctionnement ou si ça si ça touche par exemple il pourrait réduire de 5 secondes euh, ou euh, je sais pas moi 7 7 ou 8 secondes de base et si tu touches si ça c'est utilisé à bon escient mais bon ils veulent pas changer ça donc euh, à 15 secondes donc tu retournes à si tu prends le talent sur la purée tu 45 secondes de temps d'enchaînement. ça fait que vraiment au niveau 7 bah encore une fois ces deux talents sont sont en concurrence mais le totem pour moi reste toujours le meilleur set Réduction de la puissance de capacité, réduction de la vitesse d'attaque, c'est quand même très intéressant. Niveau 16, le totem d'emprise de la terre, dégâts réduits de 145 à 115 en même temps, j'ai envie de dire NORMAL Non mais parce que quand même, totem d'emprise de la terre c'est pour les contrôles qu'on le met, le machin il mettait, des, il mettait des patatas fritas là, donc il prend un petit 21% de nerf et c'est mérité. Hein. ce talent les, les dégâts devraient être du bonus, un peu comme le, le, le, le tombeau vin de Léoric où les, les dégâts sont bonus, parce que, euh, là, si on le prend, c'est pour le contrôle avant tout, c'est pas forcément pour des dégâts. Euh, les talents les plus puissants de Régar sont toujours au-dessus de ceux de ses adversaires, mais c'était pas grâce à eux que Régar est une force de la nature. Nous réduisons à nouveau ses points de vie de base et nous modifions désormais le temps de recharge de Purge afin de réduire la puissance de Régar. Enfin, il y a leur tasse de poche. White Man très bon changement sur White Man. Le coup en mana qui est réduit de 45 à 40 points, donc ça c'est ça pour le... Pour la gestion de Whiteman, c'est toujours important de faire attention à la, à la gestion de la mana hein, sur Whiteman, mais c'est cool. 45 à 40 points, c'est très bien. Augmentation du coût en mana par cumul de désespoir réduit de 45 à 40 points donc pour que ce soit un peu moins punitif, mais c'est toujours punitif. On détruit pas le counterplay de Whiteman, mais on réduit un petit peu le, la punition que ça, ça implique. Le zèle, ça c'est très important. Réduction d'armure diminuée de 25 à 15, c'était quoi le principe du zèle vous sacrifiez 25%, enfin vous vous mettez en danger avec 25% de vulnérabilité pour augmenter vos dégâts et donc vos soins de 25%. Le truc c'est que maintenant vous vous mettez une vulnérabilité de 15% pour gagner 25% de heal, donc de dégâts et de heal améliorés. Donc. Bah c'est plutôt pas mal parce que c'est pas 25 pour 25 c'est 15 pour 25 donc c'est bien on a toujours cette pénalité de se rendre plus fragile ce qui fait que le zèle par exemple vraiment on n'est pas censé le spammer le zèle vous êtes censé l'utiliser deux trois fois dans la game globalement je fais une moyenne hein, des fois plus des fois moins là ça fait que c'est un peu plus joué ça prend on prend un peu moins de risques donc c'est cool c'est cool quand même euh, j'aime bien j'aime bien ce qu'ils ont fait sur le zèle et ça, ça je... Bah c'est bien pour les vrais, white... les vrais joueurs de Whiteman, mais c'est vrai que c'est une aberration. L'intercession, donc la purification, sa portée est augmentée de 7 à 7,5. Je rappelle que les purifs normales sont, 7, sont à 7. Donc là, on, on, je crois que c'est Lily qui a 7,5. C'est l'une des rares qui a, qui a 7,5 de portée, Lily. Je me demande même si c'est pas 8 Lily maintenant. Non, on l'avait remis. Non, non, pardon, c'est 7. Enfin bon, il y a peu de supports qui ont une purif qui va plus loin que 7. Fonctionnalité supprimée ne génère plus de désespoir. Bon, c'est cool parce que c'est vrai qu'une purif, euh, c'était chiant le désespoir même si c'était compréhensible. mais jamais Ils ont voulu essayer d'intégrer ça au gameplay mais je comprenais pas le délire. Ils auraient dû faire un truc inverse, c'est-à-dire que ça peut supprimer une marque de désespoir ou je sais plus. Euh, mais là, ils voulaient mettre désespoir, enfin je sais pas. Mais du coup, ça veut aussi dire qu'il n'y avait pas assez de joueurs de Whiteman qui jouaient purif. Et ça, ça me... J'ai envie de me défenestrer hein, en apprenant ça white man c'est littéralement le personnage que tu joues contre des, des des cc du burst etc donc contre une rotation de contrôle white man c'est un des meilleurs persos du jeu pour son gain pour ses pour ses soins white man une bonne white man il a très peu de persos qui l'a qui la dépasse ou qui l'égalent en termes de burst il hein. vous allez avoir Uther bon bah lui il appuie sur divine shield et cgg euh, sinon vous avez tout simplement Morales, white man tyrande hein. c'est les trois seuls qui peuvent euh, soigner un mec qui se prend le, le, le feu des enfers hein. donc c'est c'est vraiment intéressant white main et le fait de pas prendre purif moi ça me, ça me rend fou mais bon c'est à dire que pour les joueurs de white man bah c'est cool ils veulent encore plus améliorer son ce côté là aussi pour la rendre compétitive ça Sacerdos. C'est un 16, euh, que, pas, que que ne jouez pas ça, fonctionnement <rire> modifié, les soins conférés par sacerdoce réappliquent désormais le zèle et réinitialisent sa durée, n'affecte plus l'armure de Whiteman, donc euh, l'idée c'est au lieu d'avoir de l'armure sur Whiteman et qu'elle soit intuable, euh, vous allez juste réinitier votre as, là je pense qu'ils font un peu un malfurion like, un peu en mode dans l'idée, euh, voilà, euh, pour avoir euh, le niveau 4 de malf, mais mélangé avec d'autres, mais, spoiler, hein, prenez pas 16. Euh, le 16, ça joue entre ces deux-là. Pénitence collective, les dégâts d'enchaînement augmentés de 70 à 100% dégâts d'inquisition. Ils veulent vraiment que le palier 16 soit très très violent. Euh, donc, très bon talent. Faites hein, fait que euh, ça touche... Euh je rappelle qu'avec le 13, vous avez potentiellement une vulnérabilité sur deux joueurs hein, et euh, 100% des dégâts d'inquisition. Pilori, fonctionnalité supplémentaire, réduit le temps de recharge d'inquisition de 2 secondes. En plus, je rappelle, le pilori, c'est quoi C'est le route. Vous mettez EZ, boum, le mec est route. Et en plus de ça, eh bien ça réduit le temps de recharge de l'inquisition, donc du Z de 2 secondes qui synergise du coup avec le niveau 1 sur le Z, si je ne dis pas de bêtises, euh, bah on va pas se mentir, c'est très très bon, hein c'est 2-16 de Whiteman, donc euh, faut pas hésiter. Tout comme Alexra, Whiteman a souvent du mal à rivaliser avec les autres soigneurs, nous espérons que ces changements la rendront plus appréciée en début de partie. Euh, tant mieux. Alarak, euh, talent niveau 1, élan implacable, donc c'est la réduction du temps de recharge sur, tous les, sur le Z, bonus au temps de recharge augmenté de 75% à 100%, donc c'est plutôt cool, euh, c'est le, le build combo d'Alarak avec vous savez la troisième marque au 4 hein, généralement, c'est un build qui était très compétitif notamment en Chine qui avait été pas mal nerf à une époque et qu'il réaugmente, puisque à l'heure actuelle à la RAC, moi personnellement j'adore le build Q. Euh, tout est viable, mais c'est vrai que le build Q je le trouve un peu au-dessus. Euh, en plus de l'aimer, je le trouve un peu au-dessus. Et du coup, l'élan à placard, bah c'est quand même bien. Attention quand même, parce que ça c'est dangereux. Hein. Ça fait qu'aussi à la RAC, peut perma cesser potentiellement les, les mecs s'ils jouent bien. Donc, c'est le, le build un peu dangereux, c'est à dire que. <rire> À équilibrer c'est pas simple parce qu'un bon Alarak il va, il va être monstrueux avec ce genre de choses euh, Niveau 4 la charge négative, le bonus dégâts sur le E augmenté de 4% à 5% par cumul Alors corrigez moi si je me trompe mais je crois qu'on revient sur des valeurs qui avaient été nerfs sur le E Après le E euh, je pense quand même que c'est le moins sexy mais c'est en même temps logique parce que c'est le plus safe sur Alarak Je veux dire celui où il faut spammer les combos ou toucher avec le Q et mettre des autos c'est logique qu'il soit meilleur, étant donné que tu prends plus de risques À Alarak, le E c'est plus safe, donc c'est normal que ça fasse moins mal, mais c'est un très bon build quand même, hein, le build E, il n'y a pas de souci. Niveau 16, barrage de foudre, ça aussi je trouve ça bien durée de la charge gratuite, augmentée de 2 à 3 secondes donc si vous touchez un E, en utilisant euh, le coup de la corde à linge, donc à l'arrière on va dire euh, vous avez derrière un deuxième E gratuit et le truc c'est que le deuxième E gratuit, il fallait souvent le spammer direct, là on vous laisse un peu plus le temps si jamais vous voulez la réappliquer ailleurs d'une meilleure manière, je trouve ça intéressant aussi Assassin à distance, Cassia, dégâts des armes augmentés de 120 à 122 points. Un petit up de, de dégâts sur lequel on va pas cracher. Je ne sais plus combien ça combien ça représente, mais ce n'est pas énorme. Pas éno Il me semble pas que ce soit énorme. Et au final, ça c'est 2%, c'est pas énorme. Mais euh, bon, bah on ne crache pas dessus. Cassia qui avait été méchamment nerf hein, avec son rework un peu débile. Donc euh, elle a été nerf nerf nerf nerf nerf en boucle. C'était logique. Ce qui fait que Cassia, on la revoit pas on la voit plus trop, alors qu'en vrai, Cassia, c'est toujours fort. Hein. Pour moi, le Cassia, c'est le perso un peu tier 2, c'est-à-dire que euh, à l'heure actuelle, elle fait très très mal, et il suffit qu'un joueur la rejoue, et boum, ça sort. Un peu comme Sonia ou Shen, c'est des persos qui sont des numéros 1 de la, du tier 2, et euh, il suffit d'un petit coup de mode, et hop, ça revient. D'ailleurs, on a, on revoit un peu Cassia récemment, frappe survoltée bonus de dégâts augmenté de 15 à 20 très bon talent hein, sachant que ça marche en PvE, c'est surtout la grosse force parce que généralement on privilégie le Q build donc le build A sur, le, sur Cassia mais au final bonus de dégâts augmenté de 15 à 20 on le prend aussi pour, le, pour sa capacité à, à waveclear clear et à taper les vagues à taper les, les camps donc frappe survoltée c'est très intéressant sur des maps où il va falloir, sur des cartes où il faut beaucoup jouer, euh, le, le, les camps ou quoi que ce soit, par exemple le Valmody ou autre, et c'est vrai que ça, ça peut aider. Anneau de, sang, anneau de la sangsue, soit augmenté de 15 à 20%, personnellement je suis pas fan de ce talent 4, euh, mais ça reste ok hein, bien sûr, je préfère largement le, le même en auto-attaque, que soit en build A ou en build auto-attaque, je préfère largement euh, celui où, on, enfin l'activable qui est vraiment très très très très fort pour le coup. Hymne séraphique, réduction du temps d charge augmenté de 1,5 à 2 secondes. Bon, c'est le talent situationnel qui est bien quand vous avez beaucoup d'aveuglement dans votre équipe, hein, beaucoup de blind Mais sinon, euh, c'est pas. Euh, sinon, c'est pas. Euh, la surtension beaucoup trop fort. Voilà. <rire> toujours, toujours la même chose. Mais dans une euh, compo, euh, beaucoup d'aveuglement, c'est vrai que ça peut ne pas être dégueu. Genre avec une Johanna, tout ça, tout ça. Johanna Artanis, c'est vrai que ça peut être viable. Niveau 16, la loi martiale. Et ça, c'est un très très bon changement. Parce que la loi martiale, même dans des builds d'auto-attaque, on voit généralement en compétitif les mecs partir quand même sur le quadruple A. Euh, donc, loi martiale, fonctionnalité supplémentaire, les dégâts bonus. Donc, c'est en fait, loi martiale, c'est vos auto-attaques font 1% de dégâts en pourcentage PV. Si jamais vous lancez ça sur des mecs immobilisés, étourdis. Ou euh, ralenti, vous augmentez les dégâts à 3% du maximum de points de vie Maintenant ils incluent en fait la mécanique d'aveuglement Ce qui est quand même la base de Cassia dans le kit Donc en gros, c'est stun, route, slow et blind Donc euh, mettre l'aveuglement dedans c'est cool C'est vraiment très cool, donc 3% de maximum de PV sur votre Z En plus, donc c'est cool euh, Les configurations axées sur les attaques de base de Cassia nécessitent un style de jeu plus téméraire et joueurs n'envoient pas le bénéfice du risque, donc ça ça veut dire le build spell meilleur. Ainsi nous augmentons les avantages de cette configuration, donc c'est un petit changement sur Cassia, mais ça reste OK. Chromie, alors je ne vais, me... vais pas rester 10 000 ans dessus, C'est pas très intéressant. Euh, en gros, les sables en lisant, donc le bac à sable comme j'aime bien l'appeler, euh, désactivé en arame. Voilà, parce que t'as pas beaucoup de place, donc machin... Pff, ouais. C'est un changement pour des joueurs qui jouent que en Aram Moi je m'en fous un peu, on va pas se mentir euh, Guldan, bon l'Aram c'est un mode fun C'est tout Guldan, <rire> euh, niveau 4 Sombre connexion, régénération du... alors beaucoup de choses à dire sur Gildan. Sombre connexion, régénération du mana Augmenté de 35% à 40% Donc ça ce talent j'aime bien Sur des grandes cartes où vous avez pas forcément les vagues de sbires Qui sont à côté, Valmody par exemple Valmody menace nucléaire, c'est vrai que bah, Sombre connexion c'est très cool Absorption d'âme ou euh, même BOE mais bon Guldan sur BOE c'est pas fou, c'est même vraiment pas terrible Absorption d'âme, temps de recharge réduit de 30 à 25 secondes Donc c'est l'activable, vous savez ce que j'appelle le life tap sur les sbires hein, Le vol de vie sur les sbires instantanément, là où vous tuez un sbire instant Temps de recharge réduit de 30 à 25 secondes, charge maximum augmentée de 2 à 3 Spoil, sans spoiler, hein, euh, c'est le meilleur niveau 4 de Gul'dan C'est vraiment le top, top, top, top, top Ça marche sur quasiment toutes les maps sauf les grandes Donc euh, sur toutes les cartes c'est fort Et 3 charges ça fait que vous pouvez tuer les 3 sbires mêlés, par exemple hein. Donc c'est fort, ça marche sur les catapultes en plus je le rappelle hein. Donc euh, c'est vraiment très fort Et plus de charges et réduction de temps de recharge je veux dire, juste le nombre de charges augmenté c'est déjà très bien Réduction du temps de recharge En plus, bah, euh, si vous savez, si vous suivez mes vidéos hein, Plus il y a de charges, plus de base De toute façon ça réduit par défaut le cd effectif du sort donc bah, c'est le meilleur talent du guldan en fait hein, tout simplement <rire> niveau 7 lien des ombres et là vous commencez à avoir peut-être un pattern on va on va en reparler au niveau 13 parce que étonnamment c'est des talents spécifiques qui sont augmentés lien des ombres le a réduction du temps de recharge augmenté de 1,5 à 1,75 en gros c'est marqué sur le a mais c'est un talent du e puisque en gros c'est pour si jamais vous jouez e au 1 et que vous savez que vous allez mettre du temps à avoir vos 40 stacks pour avoir le niveau 16 et eh bien vous prenez le A au 7 comme ça il réduit le temps de recharge de votre corruption donc vous avez plus souvent la corruption pour pouvoir stacker un peu plus c'est généralement ce, qu ce que je considère être très intéressant et honnêtement un talent très très bien pour le build E sur des grandes cartes le truc c'est que euh, le lien des ombres généralement privilégie le, la soif de pouvoir sur les petites cartes où vous allez pouvoir stacker quand même assez facilement et augmenter vos dégâts euh, donc c'est quand même très intéressant Niveau il manque un petit truc sur le lien des ombres pour le rendre un peu sexy je sais pas euh, de base peut-être une réduction de CD sur le E d'une seconde ou de deux tu vois un truc comme ça je sais pas euh, c'est peut-être un peu con ce que je viens de dire mais peut-être autre chose mais un, un petit buff sur le E et surtout ce qui est marrant c'est que c'est marqué A mais en fait c'est juste que c'est la mécanique du A mais c'est vraiment pas du tout un talent sur le A euh, niveau 13 Gangre Armure, Armure magique augmentée de 40 à 50 points si vous touchez par le A, donc euh, c'est très bien, dans les, dans, les, dans les situations où on le joue c'est fort, hein, donc il faut pas hésiter. Pacte Funeste, alors ça, ils l'ont tellement up, up, up, up, up, que je commence à imaginer un monde en double support Guldan, euh, je sais pas, un Zarya-Anna par exemple, euh, sur Spider Queen, sur tombe de l'Araignée, euh, un duo Zarya-Anna avec Guldan qui joue en Q-Spell et qui va... Bonus de points de vie il va monter à 40% il va spammer spammer spammer spammer spammer Tu mets un, un solo liner assez violent qui euh, peut provoquer un petit peu aussi le focus des adversaires genre je sais pas un Maltael qui profiterait du nano boost d'Anna pendant que Gul'dan il a derrière ça peut être méga violent hein. euh, Pierre de soin Alors il y a toujours le pacte finesse je rappelle hein. c'est euh, vous avez une quand vous mourrez vous revenez vous mettez plus de temps à revenir mais le principe, c'est que 40 pour... Guldan est l'un des, des matchs qui a le plus de points de vie du jeu. Donc 40% de points de vie supplémentaires sur Guldan, c'est pas rien. C'est pas genre 40% sur une Tracer, hein. c'est 40% sur un perso qui a quand même beaucoup de points de vie de base. Donc ça commence à devenir très violent. Hein. Pierre de Soin, temps de recharge réduit de 60 à 45, c'est cool C'est cool parce que la Pierre de Soin, c'est quand même un outil fondamental sur Guldan. Et là, vous voyez tout de suite, fait ah, « Attendez, mais il y a 4 talents sur le 13 de Guldan, il en manque un là <rire> !» Et vous voyez le pattern en fait, hein. instantanément, il même pas besoin de regarder l'infobule, là instantanément à ce moment là vous, vous dites ok, en fait euh, il, nerf tout il buff tous les trucs qui ne sont pas sur le build rein. Si vous me suivez un petit peu vous savez que généralement je suis très content de ce genre d'optique où Blizzard au lieu de nerf le build principal essaye de booster un peu tout le reste. Et ben là c'est l'exception qui confirme la règle, parce que Gul'dan, le build rein, il est débile. Et pas débile dans le sens il est fort ou quoi que ce soit parce que en fait le, le, le drain il est pas non plus dingue Il y a certains talents du buildrin qui sont très forts, le 7 et le 13 Le 13 je l'ai toujours défendu, j'ai toujours trouvé ça très fort le 13 Le problème c'est que si vous faites annuler bah il sert à rien etc euh, Donc mais généralement j'ai toujours dit ça se joue au 13 entre pierre de soin et le drain J'ai toujours dit ça, le problème c'est que les talents sur le drain ils sont pas terribles à côté de ça il y a le 7 qui est vraiment fort. Et à l'époque, le 7 demandait de toucher avec la corruption pour que votre drain fasse plus de dégâts. Il y avait une condition. Aujourd'hui, vous pouvez être le pire Guldan du monde. Rater tous vos A, rater tous vos E. Vous appuyez sur Z, c'est bon. Et ça s'est démocratisé de fou en classé. Parce que tu peux être nul sur Guldan. Tu vas avoir de l'impact. Donc, je suis choqué. Parce que le point and click sur Guldan, ça doit se faire massacrer en fait. Comme Falstad, pour moi. Ok. C'est viable, si vous voulez le jouer allez-y, mais ça aura beaucoup moins de répercussions parce que c'est débile à jouer, donc moi je pense qu'il faut faire un truc, c'est comme Falstad. le rework Falstad est idéal pour ça, et vraiment un modèle, c'est à dire tu veux jouer Z, ok pas de problème, mais tu n'auras que très peu d'impact sur la partie. C'est facile à jouer, donc tu peux le jouer, tu vas moins faire d'erreurs parce que bah, tu peux pas en faire quasiment, mais du coup tu as moins d'impact sur la partie. Et du coup, les builds E et A de Guldan sont plus durs à jouer, il faut plus de mérite. Et à l'heure actuelle, le 7 de Guldan, il est débile. Le, le drain sur le set, il est débile. Pourquoi jouer autre chose, en fait Genre, enfin, Bien sûr, vous pouvez jouer les autres, hein, sauf de pouvoir très très fort. Mais t'es en mode, bah, c'est ridicule, en fait. Donc, ça m'énerve, ça en hein. fait. <rire> Mais c'est bien, après, il buffent le reste, c'est cool. Mais d'ailleurs, un truc qui me fait peur, c'est le 16. Les 16 de Guldan sont très très très très forts. Flamme infernale et affliction funeste, c'est pas du tout les talents qu'il faut buff. Ce qu'il faut changer à mon sens sur Guldan, si on veut booster le build A et le build E, c'est le niveau 1 et le niveau 7. Puisque le niveau 1 sur la corruption, bon bah tant que t'as pas le C, c de la... ça sert pas à grand chose et généralement tu stack, tu mets du temps à le stacker. Et pareil sur le Q, t'as un peu d'augmentation de portée, mais c'est ça va vraiment devenir fort au 16 en fait donc à partir du 7 t'as déjà un peu d'augmentation de dégâts mais c'est pas, pas dingue donc je pense que c'est surtout le niveau 1 sur le Q et le E qui mériterait des buffs pas le 16 et Flammes infernales, bonus au dégâts augmenté de 10 à 12% par cumul à chaque fois que vous touchez un A votre prochain Q-spell fait plus de dégâts donc si vous calculez ça fait 24% de dégâts sur, si vous touchez deux persos pour le premier A enfin pour le prochain A ce qui est énorme Affliction pour un spell qui revient toutes les 2 secondes je le rappelle, affliction funeste, dégâts du 3 impact augmenté de 233 à 268 Je crois que c'est 25% de dégâts supplémentaires si je ne dis pas de bêtises J'avais fait le calcul avant, euh, non 15% pardon je sais pas pourquoi je... les 15 passent en 25 dans ma tête Aff... Mais c'est un 25 dans ma tête parce que c'est n'importe quoi 15% de dégâts supplémentaires, l'affliction funeste c'est le spell qui fait le plus mal de Guldan en fait euh, C'est pour ça que c'est dur à jouer et c'est pour ça que c'est la corruption niveau 1 est nécessaire pour faire proc la fliction funeste. Mais il n'a pas besoin de up, la fliction funeste, c'est monstrueux hein, comme talent. Donc monter de 15% ça, il en a pas besoin. Hein. Il n'en a pas besoin, c'est ailleurs qu'il faut booster le E et le A de Gul'dan. Et de toute façon, à l'heure actuelle, même en compétitif, vous ne voyez pas de buildrin en fait. C'est le top, le A et le E. C'est juste qu'ils sont beaucoup plus durs à jouer. Mais, euh, mais c'est bien, il en a besoin Guldan parce qu'il n'est pas du tout méta, il se fait extrêmement contrer par du Genji, de la Tracer, du Zeratul, euh, les tanks comme des Anubarak et tout vont vraiment lui faire mal, euh, les tanks de sortie, je veux dire en ce moment Diablo par exemple, Diablo Johanna, Guldan il les inquiète difficilement quoi, donc c'est très très dur à jouer, donc c'est bien qu'il soit augmenté, hein. il mérite un boost hein, Guldan, mais je pense pas que ce soit sur le niveau 16 qu'il faille booster, même s'ils veulent augmenter le, le, le pic de puissance, c'est plus sur le, le niveau 1 à mon sens euh, Ok donc la popularité de Gundan est principalement le mien, la puissance de sa configuration avec le de vie. Nous ne considérons pas cette configuration comme hors limite Ça, c'est pour moi une erreur Aussi nous mettons à un niveau ses configurations avec Angrofem et Corruption Sergent-Marteau niveau 1 Embuscade Dégâts supplémentaires augmentés de 100 à 125 Artillerie améliorée dégâts de zone augmentés de 50 à 60% Et l'obus malstrom tendre de charge de 100 à 80 Obum maelstrom très très fort, hein, vraiment très fort L'Embuscade et l'Obu Elstrom sont très très forts euh, Artillerie c'est bien sur des maps comme Sanctuaire on veut jouer un peu tout en même temps. Donc, euh, les trois niveaux 1 de marteau d'hammer sont, sont, sont, sont, sont bien et sont améliorés. Donc, ok. Niveau 7. Euh, ça, c'est ce qu'ils auraient dû faire sur Guldan, par exemple. Ce genre de choses. Euh, niveau 7. Aéro siège, Vitesse de déplacement augmentée de 40 à 50%. Et là, instantanément, je commence à avoir de la sueur. Là, là je commence à, à paniquer un petit peu. <rire> portée graduée. durée augmentation de la portée 10 minutes de 1,5 secondes. Donc, toutes les 1,5 secondes, elle gagne en portée. Je commence à être en sueur Niveau 20, boîte à mitra et réduction d'armure Augmente maximum, diminué de 30 à 50 points Donc euh, vulnérabilité de 50 points Sur les petites mines d'hammer Après ça je comprends, c'est logique C'est quand même un niveau 20 Maintenant euh, faut pas oublier que c'est par mine C'est pas, pas cumulable mais les mines font très très mal hein. Ils ont bien bien up hammer là dessus C'est très cool, c'est très rigolo Mon build exotique mine qui est pas, qui est pas foufou je trouve, j j à, à chaque fois, je suis étonné par mes dégâts. Euh, donc, 50 points de vulné sur les mines, c'est quand même euh, sympa. Et ce qui est bien, c'est que c'est un talent qui marche, même quand vous n'êtes pas en mode siège. Donc, ça, c'est cool. Euh, par contre, et là, je crois que c'est 25% de up, voire plus. Je crois que c'est celui-là qui m'a perturbé. On va, on va revenir dessus, mais je crois que c'est celui-là qui m'avait perturbé. Mais là, là je suis en sueur, mais comme c'est 50% même. Je suis choqué, parce que... C'est le meilleur vin d'Hammer. À l'heure actuelle, c'est le vin compétitif. Vitesse d'attaque augmentée de 5% à 10% par cumul. Donc, en gros, plus vous restez longtemps, plus vous augmentez votre vitesse d'attaque. Vitesse d'attaque maximum augmentée de 40% à 60%. 50% de up sur le maximum. Ça, ça me fait flipper. Hein. Mais vraiment, ça me fait flipper. Hein. Parce que là, ce qu'ils viennent de faire sur hammer au niveau 20, c'est... Ça fait peur, hein. Ça fait très très très très peur. Hein. Euh, ça, donc euh, 50% de vitesse de déplacement quand elle, euh, elle peut se déplacer avec l'ultra condensateur. Et ça, dans les, dans les compositions où il n'y a pas, grande, pas beaucoup de Gunther, je pense que c'est vraiment... C'est un, un peu le truc d'attarder, vaut mieux jouer l'air au siège, mais c'est très frustrant, la portée graduée. Et, euh, de toute façon, les changements sur Hammer, moi, ça me fait toujours peur, parce que c'est un perso qui peut être tellement cancer. Et euh, ça, ça me fait vraiment, vraiment flipper, hein, pour le coin hein. L'ultra condensateur, c'est juste le meilleur vin hein Surtout qu'ils ont, enfin euh, les améliorations d'Ultime sont pas dingues, donc euh, bah, c'est le seul vin en fait. Par défaut c'est un peu le seul vin d'Hameur, donc augmenter le meilleur vin d'Hameur, je sais pas si c'est une bonne idée. Hein. Celui-là je comprends, mais celui-là je comprends pas, genre c'est le meilleur vin d'Hameur ça. Donc euh, moi ça me fait flipper. Euh, les talents de Serge en marteau sont plutôt équilibrés, nous augmentons simplement la puissance de certains talents clés pour mieux différencier les, dans les différentes configurations. Ouais, ouais, ouais. Moi, je comprends pas leur infobule mais... Les corrections de bugs, les, les talents du totem colossal lient terrestre apparaissent dans le bon ordre dans l'encadré d'être détaillé au totem lient terrestre ET, euh, nouveau, ce qui n'est pas marqué, enfin on peut dire adieu à la mise à jour permanente sur le launcher Bennett d'Heroes of the Storm Et ça, c'est ce, qu ce que j'ai lu, apparemment c'est définitivement enlevé et c'est cool, merci, <rire> merci, ça a mis le temps Mais c'est pas vraiment les devs d'Heroes, c'est les mecs qui s'occupent du launcher, donc ça arrive avec ce patch, tant mieux Mais euh, ok, donc résumé de ce patch je suis mitigé. C'est toujours en début d'année, la longueur sur les patchs, c'est normal en début d'année, ça a toujours été. Mais attendre tout ça pour un patch avec des, très peu de changements, pas de rework. Euh, quand j'ai vu l'extra je me suis dit extra va être rework, pas du tout. Avec, euh, dans les 13 changements, un changement sur Chromie où c'est juste en Aram, donc c'est vraiment que 12 changements et c'est que des petits changements. C'est pas dingue quoi, genre les, les 1% ou les 2% de nerfs en point de vie sur Artanis, Régartral, bon, euh, ça va, c'est pas... Euh... Donc c'est rare que je dise ça, souvent les patch notes sont très intéressantes avec 2-3 points pas terribles, là c'est pas que c'est pas terrible, c'est juste y a... Ah, J'ai l'impression... Euh, J'avais très faim et euh, on m'a servi du tofu quoi donc euh, je suis pas spécialement je trouve pas, je trouve pas ça spécialement dégueulasse mais j'ai encore faim quoi donc euh, je, suis, je suis mitigé je suis pas fan de ce patch il est pas en soi il fait pas de truc nul il hein. y a des trucs qui me font peur genre à meurt, mais globalement c'est surtout que c'est un peu maigre quoi c'est vraiment maigre je trouve donc voilà c'est tout pour aujourd'hui merci à tous n'hésitez pas à me donner vos impressions sur, sur cette patch note essayez de ne pas euh, tomber dans la dépression parce que je sais que dès que je dis ah là là, c'est instantanément donc euh, n'hésitez pas à me donner vos impressions sur le patch, euh, restez euh, respectueux dans les commentaires sur tout ça plein de bisous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, à plus dans le Lexus